Ces pépites à moins d'un dollar pourraient être listées sur Binance. Binance est l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en termes de volume d'échange et de base d'utilisateurs. Pour les projets de crypto, la cotation sur Binance laisse une bonne impression et fournit l'exposition nécessaire aux jetons pour percer. Pour les traders et les investisseurs, L'avantage d'effectuer toutes leurs activités crypto sans sauter d'une plateforme à l'autre a également augmenté l'attraction vers Binance, qui est une plateforme tout en un. Si vous êtes nouveau dans le secteur ou un investisseur expérimenté à la recherche de pépites avec un fort potentiel de hausse, alors vous devez surveiller les tokens qui suivent. En numéro 1 nous avons la crypto IMPT. Le projet IMPT offre aux utilisateurs la possibilité de se joindre à la lutte contre le changement climatique, notamment le secteur des crédits carbone. IMPT offre la possibilité de négocier des crédits carbone sur la blockchain. IMPT fait actuellement sa prévente en trois phases en vue d'une éventuelle cotation sur Binance. Le prix de pré-vente le plus élevé pour le jeton est de 0,028$ bien en dessous de la barre de 1$ que la crypto pourrait atteindre. Le projet IMPT est disponible en pré-vente sur son site officiel. En deuxième position, nous avons le projet Calvaria. Calvaria est un projet de jeu blockchain similaire à Hearthstone. Mais Calvaria est mieux puisqu'il intègre le mécanisme play-to-earn. Le jeton natif de Calvaria, RIA, est actuellement en pré-vente. Dans un exercice qui se déroulera en 10 étapes, même à la 10 étape de la pré-vente, le prix de RIA sera de 0,055$, bien en dessous de la barre des 1$. RIA devrait être coté sur Binance après la prévente. Sa pré-vente est actuellement disponible sur son site officiel calvaria.io En troisième position, nous avons le projet Dash2Trade. Dash2Trade est une plateforme de trading social et d'analyse de crypto-monnaie qui est conçue pour les investisseurs dans le monde des crypto-monnaies. Elle vise à simplifier la prise de décision des traders est à les aider à analyser le marché grâce à l'intelligence artificielle et les outils d'analyse sociale. La prévente en cours de jetons des 2T natifs de la plateforme a permis de récolter 1,8 million de dollars pour le moment sur un objectif de 9,75 millions de dollars. Le prix de prévente le plus élevé pour... 2DT sera de 0,0662$. La pré de ce jeton se déroule sur son site officiel. En quatrième position, nous avons le projet Leverage Inu. À l'heure actuelle, le prix de Levi est supérieur à 0,60$. Levi est un token de gouvernance utilitaire qui vise à récompenser ses détenteurs avec un rendement réel. C'est l'une des innovations de la finance décentralisée, la DeFi, qui gagne beaucoup d'intérêt, bien que cette plateforme de yield farming ne soit pas encore active. Le prix de levier est déjà attractif, bien qu'il ne soit pas encore listé sur Binance. Une cotation imminente serait très probablement sous le prix de 1$. dollar.